Regardons dans cette vidéo et à travers la présentation de quatre exemples comment calculer la différence de deux nombres relatifs. Voici un premier exemple. Calculons la différence 8-3. Par définition, 8-3 est le terme manquant de la somme 3 plus quelque chose est égal à 8. 8-3 est donc le nombre qu'il faut ajouter à 3 pour obtenir 8. Et comme 3 plus 5 égale 8, alors 8-3 est égal à 5. Prenons un deuxième exemple et calculons la différence 5 moins 9. Par définition, 5 moins 9 est le terme manquant de la somme 9 plus quelque chose est égal à 5. Dans la vidéo présentant les nombres relatifs, on a vu qu'avec les nombres positifs, il est impossible de répondre à cette question. C'est par définition le nombre moins 4 qui est le terme manquant de cette somme. Effectivement, 9 plus moins 4 qui est égal à 9 moins 4 vaut 5. Alors, notre différence 5 moins 9 vaut moins 4. Autre situation à travers ce troisième exemple. Calculons la différence 3 moins moins 4. Par définition, 3 moins moins 4 est le terme manquant de la somme moins 4 plus quelque chose égale à 3. Par définition des nombres opposés, on sait déjà que moins 4 plus 4 est égal à 0. Et en ajoutant 3 à chaque membre, on trouve l'égalité suivante. Le nombre recherché est alors 4 plus 3, c'est-à-dire 7, d'où le résultat 3 moins moins 4 est égal à 7. Un dernier exemple avant de terminer, en calculant la somme moins 2 moins, moins 6. Par définition, moins 2 moins, moins 6 est le terme manquant de la somme moins 6 plus quelque chose égal à moins 2. Par définition des nombres opposés, on sait déjà que moins 6 plus 6 est égal à 0. En retranchant 2 à chaque membre, on trouve l'égalité suivante. Le nombre recherché est alors 6 moins 2, c'est-à-dire 4. D'où le résultat, moins 2 moins, moins 6 est égal à 4. Pour terminer cette vidéo, on remarquera sur la base des deux derniers exemples que 3 moins moins 4 est égal à 7, tout comme 3 plus 4 est égal à 7. Ainsi, retrancher moins 4 revient à ajouter son opposé, c'est-à-dire 4. De la même manière, moins 2 moins, moins 6 est égal à 4, tout comme moins 2 plus 6 est égal à 4. Ainsi, retrancher moins 6 revient à ajouter son opposé. Pour conclure, on retiendra la propriété qui généralise les deux observations précédentes, à savoir que retrancher un nombre revient à ajouter son opposé.